Tellement d'années que tu me vois suivre ce petit bout de chemin. En tout cas, rien ne m'en empêche. La musique me donne de la force et me procure tellement bien qu'à la fin, elle me transperce. J'ai besoin toute sonore m'envahir, c'est sentir le moment idéal où je me confesse. Elle est toute ma vie, même si mon cœur est à pointe, c'est ma princesse. C'est ce côté artiste que je ne changerais pour rien au monde. Je foncerais si c'était artère. Il n'y a rien que je puisse regretter ou qui me donne honte, si ce n'est quelques faux frères. J'ai suivi ma route en évitant les trous, monter en puissance et chaque fois au rendez-vous pour le parc de connaissance, je montre trop jeune, comment faut faire? Rien ne pourra m'arrêter de chanter jusqu'à mon dernier souffle. Je gravis les échelons petit à petit, pourtant y en a eu des doutes. Et tu pourras nous aider en t'abonnant et en mettant des pouces. C'est mon côté artiste, à ceux qui m'écoutent, c'était pour vous. Rien ne pourra m'arrêter de chanter jusqu'à mon dernier souffle. Non Rien ne pourra m'arrêter de chanter jusqu'à mon dernier souffle.